Cette vidéo est la suite dans la série « Comment acheter des crypto-monnaies ». Si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien pour la première partie qui fait un résumé de l'écosystème des crypto-monnaies se trouve dans la description. On a déjà parlé des transactions en crypto monnaie Maintenant, on va voir comment acheter. D'abord, on va répondre à la question à savoir si j'achète des cryptos, ou est-ce que je vais les garder ou stocker En quelque sorte, vous possédez la clé privée qui déverrouille vos fonds pour vous permettre d'effectuer des transactions comme je l'ai expliqué précédemment. Pour cela, vous avez besoin d'un porte-monnaie digital. Un porte-monnaie digital est plus qu'un porte-monnaie comme on le connaît. Il permet non seulement de stocker votre clé privée, mais aussi c'est un outil qui vous permet d'interagir avec une blockchain. Il peut générer les informations nécessaires pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies et surveiller la balance de votre compte. C'est très proche de l'application mobile de votre banque. Il y a différents types de porte-monnaie digital. On peut les classer en deux catégories les hot wallets ou porte-monnaie actifs et les cold wallets ou bien porte-monnaie passifs. Un porte-monnaie actif est connecté d'une manière ou d'une autre à Internet. On a le porte-monnaie en ligne ou sur le cloud, comme le compte chez votre broker qui vous permet d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. On a les porte-monnaies installées sur un ordinateur connecté à Internet. On a aussi les porte-monnaies installées sur un téléphone, une tablette connectée à Internet. Un porte-monnaie passif n'a aucun accès à Internet. Il utilise un support physique pour stocker la clé hors ligne, ce qui le rend résistant aux tentatives de piratage en ligne. On a des équipements spécialisés pour le stockage des clés privées, on les appelle les hardware wallets ou bien porte-monnaie physique. On a aussi du papier, c'est-à-dire que la clé privée peut être imprimée sur le papier que vous gardez jalousement. On a aussi un téléphone, un ordinateur ou bien une tablette sans accès à Internet peut aussi être considéré comme un porte-monnaie physique. Le type de porte-monnaie que vous utilisez va dépendre de votre profil. Est-ce que c'est pour un court, moyen ou long terme Combien de transactions vous effectuez ou bien le montant dont vous avez besoin Gardez en tête, dépendamment des montants que vous voulez sécuriser, le coût de la sécurité doit être raisonnable. Je ne vais pas acheter un porte-monnaie à 200 dollars pour sécuriser 1000 dollars. Comment créer un porte-monnaie? Qu'importe le type de porte-monnaie utilisé, le principe est le même. Étape 1, installez l'application ou bien initialisez la clé dans le cas d'un hardware wallet. Étape 2, une seed phrase constituée de 12 mots ou plus vous sera fournie. Copiez-la et gardez-la jalousement. De préférence, ne le stockez pas sur un équipement qui a accès à Internet. Cette seed phrase représente votre clé privée et vous permet de restaurer votre porte-monnaie au besoin. Si quelqu'un a accès à votre seed phrase, il peut restaurer votre compte et accéder à vos fonds de n'importe où dans le monde. Un journaliste a déjà fait voler des bitcoins en montrant le QR code de sa clé à la télé en direct. Étape 3. Vérifiez et confirmez votre seed phrase pour compléter la création de votre porte-monnaie. Maintenant, vous pouvez effectuer des transactions de crypto-monnaie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit de devenir sa propre banque, car avec les crypto-monnaies, on devient responsable de la sécurité de nos fonds. Il n'y a plus d'intermédiaires comme les banques qui entrent en jeu. C'est pour cela, il est important d'avoir une stratégie de sécurité en place. Enfin, comment acheter Dépendamment de où vous vivez, les options pourraient être différentes, mais le principe reste le même. Tout d'abord, il vous faut un compte chez un broker ou exchange. Il y en a des petits, moyens ou grands. Les brokers se différencient pas seulement selon leur taille, mais aussi les différentes crypto-monnaies qui sont disponibles et si vous avez la possibilité d'acheter avec du cash ou pas. Euh, c'est-à-dire des virements bancaires, virements interac ou cartes de crédit. Dans cette vidéo, je vais parler de deux scénarios. Vous achetez d'un broker qui accepte du fiat ou cash, c'est-à-dire vous pouvez effectuer des virements de votre banque au broker. Deuxième scénario, vous achetez d'un broker qui a toutes les crypto-monnaies que vous voulez, mais il n'accepte pas les fiat ou vous avez de la difficulté à effectuer des transferts. Pour le premier scénario, c'est très simple. En résumé, vous allez transférer de l'argent de votre banque à votre broker, acheter la crypto-monnaie que vous voulez, ensuite retirer les cryptos pour les déposer dans votre porte-monnaie digitale. Étape 1, si vous n'avez pas encore de compte, ouvrez-en un avec BitBuy ou bien CheckPay. Il y en a d'autres, mais personnellement, je préfère CheckPay, mais il y a seulement Bitcoin et Ethereum qui sont disponibles. Deuxième étape, passez le KYC, donc non -oui Customer. étape très importante pour pouvoir faire des transactions. Étape 3. Lorsque votre KYC est complété, cela peut prendre quelques jours parfois. Vous pouvez vous connecter dans l'application mobile ou client web. Assurez-vous de bien sécuriser votre compte. Une fois dans l'application, vous pouvez choisir « Ajouter des fonds », ensuite « Virement Interact ». Étape 5. Suivez les instructions pour faire le virement. Cela vous fournira une adresse de courriel et une question-réponse. Il est possible que vous ayez à appeler votre banque pour autoriser la transaction. Ils ont tendance à bloquer ces transactions par défaut. Étape 6. Une fois les fonds ajoutés dans Checkpay, vous pouvez aller dans « Acheter et Vendre », choisir votre paire, dans ce cas « Dollar canadien » et « Bitcoin » ou bien « Dollar canadien » et « Ethereum ». Étape 7. Lorsque la transaction est complétée, choisissez « Envoyer » pour envoyer vos cryptomonnaies dans votre porte-monnaie ou chez votre broker. On reviendra sur cette partie. C'est sûr que votre première transaction sera un peu « shaky », mais vous allez voir que c'est très simple et « user-friendly ». Advenant que vous voulez acheter des crypto-monnaies autres que Bitcoin et Ethereum, c'est là que le deuxième scénario entre en jeu. Dans ce cas, vous allez suivre le premier scénario pour vous procurer des Bitcoin et Ethereum en premier. Ensuite, transférez cela vers votre broker pour acheter la crypto-monnaie que vous désirez. Ensuite, retirez les crypto-monnaies pour les déposer dans votre porte-monnaie digitale. Pour ce faire, étape 1, ouvrez un compte chez le broker qui offre les crypto-monnaies que vous désirez. Dans mon cas, j'utilise Binance. Étape 2, passez le KYC. Pour Binance, vous n'avez pas besoin. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais vous avez des limitations sur le montant que vous pouvez retirer à part 24 heures. Je crois que c'est 2 Bitcoins. Étape 3, une fois votre compte fonctionnel, allez dans Ajouter des fonds, choisir la crypto-monnaie à recevoir, (Bitcoin ou Ethereum, copier l'adresse qui vous a été fournie. Dans votre porte-monnaie digitale, dans CheckPay ou bien un autre broker, Allez sur envoyer et ajoutez l'adresse qui vous a été fournie dans votre compte Binance. Il est important de s'assurer que l'adresse est correcte. Parfois, j'utilise le QR code, c'est plus sûr. Il faut aussi s'assurer que l'adresse correspond à la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Sinon, vous perdez vos fonds à jamais. Rappelez-vous, les transactions sont irréversibles avec les blockchains. Étape 5. Une fois les fonds reçus dans votre compte Binance, parfois il faut attendre quelques minutes, vous pouvez aller dans le marché et choisir votre paire de crypto-monnaie et effectuer votre transaction. Étape 6. Une fois votre transaction complétée, allez dans votre compte et retirez votre crypto-monnaie pour l'envoyer dans votre porte-monnaie. Tout d'abord, vous devez copier votre adresse en allant dans porte-monnaie et choisir recevoir une adresse vous sera proposée. Ensuite, vous prenez cette adresse et puis copiez ça dans Binance et puis ça vous permet de retirer vos fonds pour les déposer dans votre porte-monnaie. Voici une façon simple d'acheter des crypto-monnaies. C'est un peu intimidant au début, mais après vos premières transactions, vous verrez que c'est très simple. Pour convertir vos cryptos en cash, c'est le même processus. Vous aurez juste à choisir cash à la place d'une crypto -monnaie. Vous pouvez aussi effectuer des transferts pire to -peer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, presque instantanément, sans intermédiaire. Un autre point que je voulais soulever, c'est qu'il y a des porte monnaies qui ne supportent qu'un seul type de crypto-monnaie et ses dérivés. Mais d'autres supportent des centaines de crypto-monnaies, c'est le cas de tous les hardware wallets. Il est aussi possible d'avoir plusieurs comptes dans le même porte-monnaie. Je reviendrai plus en détail sur les différents types de crypto-tokens et de plateformes de blockchain. Voilà, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, aimez et partagez, merci à la prochaine.